Bonjour à toi chers spectateurs et bienvenue dans l'ombre des salles obscures, l'émission où je vous parle de l'envers du décor des salles de cinéma, de ceux et celles qui les peuplent et aussi de ceux et celles qui les squattent. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'un acteur que vous connaissez forcément euh, et qui a une mauvaise réputation, une sacrée mauvaise réputation parce que lorsqu'il passe dans les salles de cinéma, il est réputé pour ne pas être très accueillant, pour ne pas être très poli avec les exploitants de salles et je ne vous raconte pas avec les gens qui peuplent les salles de cinéma, qui déchirent les billets, qui nettoient les salles ou qui vendent des billets, alors avec eux c'est encore pire. Euh, là je n'ai pas peur de citer la personne dont il s'agit, il s'agit de Kevin Adams. Kevin Adams est une des hantises des exploitants de salles de cinéma et des équipes des salles de cinéma parce que visiblement, moi je n'ai eu affaire à lui que deux fois pour deux films radicalement opposés. Mais les deux fois, on m'a dit, fais attention, ça ne va pas être Jojo. Et alors du coup, je me disais, ouais, bon, ils en font peut-être un peu des caisses, d'accord, peut-être qu'il n'a pas non plus une super vibe, mais ça ne veut pas pour autant dire que c'est inconfini. Il s'avère qu'en fait, Kevin Adams a la réputation surtout de demander des choses qui sont aberrantes, euh, de jouer un peu les chefs, et surtout, et là c'est mon gros problème, il a tendance à snober les gens travaille dans les cinémas. On va dire que, je vous donne un ordre d'idée, un acteur ou un réalisateur qui va passer dans une salle de cinéma, son objectif c'est de fédérer, et donc de faire en sorte que tout le monde aime bien à la fois ce qu'il est, mais surtout aime bien un petit peu le fait de le rencontrer, le fait d'être avec lui, et la plupart des acteurs ou des réalisateurs, lorsqu'ils viennent dans les salles de cinéma, ils ont besoin un petit peu de vendre leur cam, et leur cam c'est un peu eux, c'est à dire qu'il y a le film, mais si eux ne sont pas à l'égal de leur film, ça peut ne pas passer du tout, et ça peut donner et laisser une très mauvaise impression. Et la plupart, donc, lorsqu'ils viennent squatter les salles, eh ben, ils présentent leur film, ils ont la chat, ils discutent bien, ils disent bonjour à tout le monde, ils serrent des pognes, ils font des checks en période Covid, enfin voilà. Kevin Adams ne fait pas ça, même hors période Covid et Madame, c'est quelqu'un qui ne dit pas bonjour aux gens qui sont à l'accueil, qui vendent des billets, etc. Quelqu'un qui est à peine gentil avec la personne qui va gérer le cinéma, avec les responsables qui vont essayer de faire en sorte qu'il passe un bon moment en lui amenant une petite bouteille d'eau ou en lui faisant visiter quelques trucs. C'est pire. Vraiment, il a une sale réputation. Alors ça c'était à l'époque 2. depuis je ne l'ai jamais revu et je ne sais pas du tout ce qu'il a fait ou comment ça s'est passé. Je sais qu'il est passé il n'y a pas longtemps pour maison de retraite mais sinon la plupart du temps Kevin Adams ne fait quasiment plus de tournée. Donc du coup je ne sais pas si ça a vraiment évolué mais en tout cas à l'époque 2, c'était vraiment la cata parce que j'étais sur place et il se comportait mais vraiment comme s'il était un prince. C'était le prince d'Agraba mais euh, qui se comportait comme dans le film, c'est à dire comme un petit enfant gâté pourri et c'était vraiment vraiment pas agréable et les trois quarts des gens que je connais qui ont eu l'occasion de le croiser m'ont dit même chose que ce soit des amis qui bossent dans le métier du cinéma des gens qui bossent dans des salles de cinéma les trois quarts du temps lorsqu'ils savent que Kevin Adams arrive euh, ils demandent à ne pas bosser ce soir là donc <rire> je plaisante ils n'ont pas vraiment le choix mais en tout cas ils font gaffe parce qu'ils savent très bien qu'ils ne vont pas passer un super quart d'heure et que c'est un mauvais moment à passer et que ça ira mieux derrière donc comme quoi il n'y a pas que les clients qui sont relous il y a aussi les stars. Et voilà pour cette petite anecdote. J'espère encore une fois qu'elle vous a plu. Et surtout, n'oubliez pas, dans les salles obscures, il y a des gens qui font en sorte que vos séances soient sûres.